j, -j, -j, -j, -j Et salut à tous les Australiens, donc aujourd'hui, enfin, pour cette vidéo, je m'en excuse, je suis un peu blasé euh, Voilà, je c'est la vidéo de remise en question Je je demande donc à vous, euh, mes abonnés, à vous, mes joueurs, à vous tous que euh, Je vous demande de participer un peu pour cette petite vidéo Donc euh, je vais vous laisser, euh, ouais, on va dire jusqu'à la fin du mois de mars pour répondre à cette question essentielle Attention Voilà Qu'est-ce qui vous plaît sur ma chaîne Donc euh, j'aimerais bien faire un Enfin un petit bilan de, de ce que vous aimez sur ma chaîne Comme ça je Je vais mixer un peu le tout Et je vais euh eh Ben voilà je vais tout, tout tout Je vais essayer de tout bien faire Voilà donc pour que euh je vais essayer de trouver en fait les programmes que vous ce qui vous intéresse euh, pour essayer de euh, hop voilà hop excusez-moi pour le t-shirt qui vous intéresse pour que j'ai le plus de vues possible euh, comme ça parce que voir des vidéos que je poste et qui ont quoi euh, par exemple euh, par exemple la, la vidéo avec Kiubi où on a fait euh, pas enfin plus de vues que d'habitude voilà plus de vues que d'habitude euh, voilà ça ça ça, ça, ça ça ça me rend génial mais quand je poste une vidéo et je vois qu'au bout d'une semaine il y a une vue deux vues trois vues enfin voilà au moins de dix vues ça ça, ça, me, ça me fait poser des questions donc voilà donc voilà, je sais pas ce qui vous plaît, donc j'aimerais bien que vous puissiez me répondre s'il vous plaît Donc euh, merci de bien laisser un commentaire Alors pas un commentaire troll, hein. je vous demande de, un euh, commentaire sincère en, en bas de cette vidéo uniquement, qu'est-ce qui vous plaît sur ma chaîne Voilà, qu'est-ce qui vous plaît sur ma chaîne Je vais faire un petit bilan, donc je vais par exemple mettre euh, Par exemple si vous aimez du Pokémon, je vais mettre Pokémon, tac tac tac, une voix euh, euh, Yu-Gi-Oh, tac, tac, tac, tac, devoir. enfin voilà, je vais faire ça comme ça, je vais faire un petit tableau, et je vais voir ce qui vous intéresse le plus, voilà. Allez, ciao tout le monde Allez, à plus